Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu pour euh, bah, une nouvelle vidéo donc euh, mais, ouais j'ai pas beaucoup euh, de temps pour faire des vidéos, ça demande énormément de temps mais euh, je vais essayer de prendre un petit peu de temps pour en faire une et puis euh, donc partager euh, ce que je suis en train de faire en fait tout simplement en maquette en ce moment euh, donc pour ça je me suis dit bah, je vais faire une petite vidéo tranquillement sans se prendre la tête et euh, donc je voulais vous montrer un peu près ce que je faisais en ce moment. Donc euh, toujours sur du blindé au 135e. Donc voilà en fait le petit blindé allemand, donc le Sturm Tiger au 135. Donc, ben, euh, donc j'ai pas pu faire de vidéo euh, Forcément sur ce, sur ce blindé Parce que ben, ça demande Énormément de temps Et puis en plus il euh, y a eu bah, pas mal de, de On va dire de travail sur ce, sur ce blindé Donc pour ça je me suis dit bon on va faire les choses un peu en accéléré parce qu'il va y avoir des figurines avec un avec un peu un, un thème dessus, avec un diorama, etc. Donc ça demande pas mal de temps. Donc là, euh, à l'heure actuelle, sur ce blindé, bah, il y a eu donc le vieillissement, il y a eu du travail à l'huile, euh, à l'acrylique, un petit boulot d'époxy, l'histoire de rajouter un peu de décor. Donc on va dire euh, trois bâches couverture euh, pliées avec euh, deux trois casques. Euh, donc en gros le, le thème là de, de, de ce blindé ce que je voudrais euh, ré réaliser c'est on va dire que c'est un véhicule donc allemand qui est euh, on va dire à la fraîchement à l'abandon et euh, pour ça il va y avoir donc euh, trois figurines américaines qui viennent un peu squatter le, le, le blindé en gros euh, qui est euh, on va dire depuis euh, ouais, un mois à l'abandon les allemands sont fait la malle et les américains viennent squatter un peu tout ça Regardez, ils découvrent un peu aussi euh, Ce que faisaient les allemands à l'époque Et tout ça Donc voilà Donc Pour le blindé il me reste encore euh, pas mal de, de, de boulot On va dire il me reste un peu de, de, de boulot Donc à l'époxy. Donc ça s'était réalisé euh, à l'époxy. si euh, Je me suis amusé donc à faire un, un obus Avec euh, une, une couverture ou une petite bâche là, euh, donc, Qui était pas à l'acrylique Avec des jus euh, donc, pas, pas, pas mal de petits de, de petits boulots euh, concernant le zémérite donc le zémérite a, a été fait donc à, à base d'époxy donc euh, ça j'avais déjà fait une vidéo il y a, y, a, y a pas mal d'années maintenant euh, que dire de, de plus voilà donc il me reste encore le veinage de, du bois à faire euh, des jus par dessus euh, euh, donc voilà donc tout ça c'était euh, en photo découpe euh, donc voilà, il y a eu quelques petites parties en photo découpe, on les voit plus, notamment la ligne d'échappement qui se situe euh, derrière, donc voilà, et encore du boulot, euh, du boulot derrière euh, sur le vieillissement, voilà. là j'ai encore un petit peu euh, de la peinture à faire au pinceau, euh, le petit treuil pour monter les obus, euh, là, c'est pareil. Il va falloir que euh, je le repeigne. Donc, euh, voilà, un petit peu d'élissement par dessus, les sangles pour l'époxy. Donc, voilà, en gros, euh, je suis parti donc euh, là dessus. Euh, grosse galère, euh, je vais le partager. Alors ça, bon, bah parce que c'est un vieux modèle, hein, c'est pas un modèle euh, tout récent s'il est pas de 2005 ou dans ces années là, peut être. Donc, euh, voilà, forcément. Euh, que dire de plus Ah, ouais, donc les maillons, ah oh là là. Euh, donc, c'était réalisé bah, euh, maillon par maillon en plastique. Donc, voilà la bonne euh, galère que tout le monde déteste parce que, franchement, remettre 23 ou 20, 12 euros euh, euh, dans les maillons, je me suis dit, bon, bah ça vaut la peine de, de, se, ga de, de se galérer un petit peu. Donc, voilà, ça c'est pareil. Euh, Peint en noir à l'aérographe, ah, c'est pas un noir pur. Euh, c'est un noir euh, voilà, légèrement bleu euh, et ensuite donc par dessus j'ai encore réalisé euh, un jus donc des jus et euh, un petit peu de vieillissement et un brossage euh, pour les euh, usures des des, ma des maillons donc pour les figurines euh, alors on va commencer donc malgré que ce soit en résine on va quand même regarder le détail je vais essayer de vous montrer les détails euh, ben, ensemble et euh, donc euh, préparer un minimum de préparation quand même pour, euh, bah pour être à l'aise d'une part pour les peindre et optimiser euh, tout ça donc là c'est fait donc en sachet forcément les petits sachets donc voilà donc lui ça sera celui-là qui est, qui est dans le canon je vais essayer de vous montrer plus en détail alors savoir aussi pour les vidéos là tant que j'y suis euh, je préfère vous le dire euh, mais ouais forcément ça demande du temps euh, normalement d'ici peu de temps je devrais avoir la fibre donc euh, en fait je trouve que bah, pour la maquette les vidéos en fait c'est beaucoup trop de travail et honnêtement si on veut vraiment on veut on veut partager euh, euh, ça pour être à l'aise euh, voilà le mieux c'est de faire du live et je pense que ça se finira comme ça euh, ça me fera moins perdre du temps déjà d'une pour répondre aux personnes qui sont intéressées encore euh, sur ce sujet-là ou autre et euh, et puis bon voilà quoi c'est plus sympa de faire ça tranquillement sans se prendre la tête donc voilà donc le, le, euh, le genre de figurine là, de chez euh, Evolution miniature euh, c'est super bien détaillé Moi, je les trouve propre donc là il n'y a pas son casque hein. le casque euh, voilà ils sont ils sont à faire le petit casque mais en fait pour le peindre euh, je n'ai pas envie de de, de mettre le casque comme ça on peut bien faire le contour et euh, détourage du visage euh, etc donc vous voyez ça ça va être sympa je pense va y avoir son copain donc normalement, euh, normalement bah, voilà, c'est fait pour aller sur le stu aucun problème là dessus le trou maman ils sont ajustés hein. j'ai acheté un char le char est chez Tamia mais euh, mais voilà quoi aucun, aucun problème pour, euh, pour le caler euh, le caler dedans juste bien Hop. aucun problème ça va être sympa bien le faire caler dedans voilà là il calé bien ajuster ça va être bien, bien sympa tout ça bien, bien sympa donc voilà ça avec son collègue à côté donc pour le moment, il me sert à rien. Moi, vrai, euh, pour une préparation, bah, je vais vous montrer un peu de montage. En fait, le but c'est de vous montrer du montage aussi, hein, tout simplement. Euh, commencer bah, tout simplement par faire du montage. Donc, euh, bah, pour le montage, hein, on va prendre celui-là parce que lui, il est... Euh, oups, une petite tête de charnet, il y a rien à faire ici. Euh, donc voilà, donc sur la résine, normalement... Euh, voilà, c'est pas trop mal à, à ajuster. Il hein. n'y a pas besoin euh, de trop de travail à l'époxy, euh, même normalement pas du tout. Mais euh, bon, voilà, par précaution, euh, c'est sûr que vaut mieux regarder. Et puis, des fois, bon, bah ça peut arriver euh, que les troncs soient, enfin, bon, les troncs du moins, le tronc ou les bras soient mal ajustés. Donc, j'espère que vous y verrez assez bien là parce que. Faut savoir que je filme avec mon téléphone, il y en a beaucoup qui m'ont demandé euh, bah, comment tu filmes et tout, mais en réalité euh, je filme avec mon téléphone entre les mains. Donc j'ai fabriqué, j'ai bidouillé un, un espèce de bras. Euh, C'était un truc à la base avec des pinces là pour les maquettes. J'ai réussi à bidouiller ça et me débrouiller pour faire en fait un support entre les mains qui est assez loin. Donc euh, en réalité, euh, je suis presque en train de, de monter la figurine. Ça me sert de loupe en fait pratiquement bizarre pour les vidéos donc ça demande beaucoup de temps et c'est pas forcément pratique mais ça m'empêche pas de vous montrer quand même comment je fais donc euh, lui il a le bras en l'air donc voilà on voit bien que ça s'ajuste quand même euh, relativement relativement bien pour regarder en haut des fois que ouais ça s'ajuste pas trop trop mal on dirait qu'il y a un petit blocage quelque part là mais euh, je sais pas d'où ça vient il y a un truc qui gêne mais on devrait arriver à, à faire quelque chose de... donc, ce que j'utilise pour les coller je vais vous montrer donc là c'est de la résine donc forcément essayez pas les colles Tamiya, les colles machin il n'y a rien pour moi euh, bon, moi personnellement je le fais à la super glue en gel J'insiste bien en gel, alors le truc liquide, il faut pas en gel et en plus de ça, j'utilise un petit cure-dent pour, euh, pour vraiment qu'il voilà, n'y ait pas de problème au niveau du montage. Bon, mais voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo pour le moment. Donc, on va laisser les figurines euh, tranquillement. Donc, voilà, tout a été euh, monté, mis. Il n'y a plus qu'à commencer euh, à peindre. Donc, euh, voilà, c'est tout pour, euh, pour la maquette de chez Tamiya 1.35, le Sturm Tiger avec les petites figurines évolution. Donc, encore pas mal de boulot. Mais bon, on va y aller euh, tranquillement et puis. Euh, je vais essayer de vous montrer dans les prochaines vidéos, euh, les petites étapes euh, pour arriver à, à une maquette euh, sympathique. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao Salut